J'aime bien Silas. En vrai, euh, dans ce BG-là, je trouve que Silas est intéressant. Let's go, puis le skin est rigolo. Enfin, rigolo non, mais il est nouveau en tout cas. Ouais, bête, ça fait un peu peur. Bah C'est vrai que l'Octozari est très gros. Le Boa c'est vraiment, vraiment amélioré. Que Le Boa peut donner Octozari. Enfin, ça peut vraiment faire des horreurs. Il y a... Ouais, les bêtes, c'est... C'est fort euh, très tôt. Enfin, ça peut être fort très tôt et... même. Bah, bah Après, c'est cool de revoir Bête. Ah, oh je suis prêt. Ça, c'est rare hein, d'avoir le ticket sur la meilleure des cartes. Parce que là, en vrai, euh, c'est un choix. D'ailleurs, je vous pose la question. Si jamais j'ai le ticket sur les deux autres, si j'ai le ticket sur micro, j'achète micro ou j'achète ça Si j'ai le ticket sur l'erreur, j'achète erreur ou j'achète ça Ou j'achète micro Vous posez la question. Moi, je connais la réponse. Enfin, en tout cas, ma réponse. Je connais ma réponse. Et c'est vrai que c'est un spot qui n'est pas évident. Que vous avez gagné. Perso ticket. Ok. Merci, euh, Warfare Connect. Merci pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. De nouvelles recrues à vous proposer. Euh. Le micro, moi je prendrais le micro, sinon je prends les laines. Ok. Euh, alors moi je prends tout le temps le, la pièce. Parce qu'en fait si tu prends micro. En fait ça revient au même. C'était un peu un piège, j'avoue. Parce que si le ticket il est sur le micro ou alors sur la petite créa, finalement tu vas. tu vas faire quoi Genre, tu vas acheter ta micro avec ton ticket, mais tu vas quand même up, non Ça veut dire que tu vas rester un parce qu'en fait l'idée c'est d'acheter, si t'as envie d'acheter un ticket, ce qui est, fou... ce qui est jouable, hein t'achètes n'importe quel ticket et pas un token. Tour d'après tu up, tour d'après tu vends entre guillemets la carte que t'as achetée pour faire double achat ticket et pour avoir une découverte tout de suite. On peut up hein, franchement, on a qu'un seul ticket, on a un board qui est dégueu. Euh, c'est là aussi l'avantage C'est que là vous voyez on peut partir sur des plays comme ça aussi Enfin vous voyez on a beaucoup plus de flexibilité Un ticket c'est un tiers d'une découverte Un gold c'est un tiers d'un achat Donc ça revient un peu au même Sauf que les tickets tu peux les délayer, Tu délay L'avantage le... c'est que là c'est une économie Donc c'est vraiment je fais ce que je veux J'ai beaucoup plus de flexibilité comme on le voit ici Le, le ticket euh, en fait si j'achète la créa Ça veut dire que je vais très souvent faire double achat Et là t'imagines et je me retrouve avec cette taverne là ou alors tu restes un, mais j'aime pas trop rester un avec Silas. Donc enfin euh, voilà, c'est pour. Là c'est cool parce qu'en vrai, l'argument le, le, il est même pas euh, oral. On peut juste voir que le ticket ici est meilleur que... Enfin, le token, pardon, est meilleur que le ticket. Euh, Cheval éternel, non, il est pas ouf du tout, non il est même plutôt nul. De à vous Il est même plutôt naze. C'est dommage, les meilleures cartes, c'est ça. En vrai, ça et ça, ça marche bien. Hein. Ouais, mais autant faire ça sur le tour. Putain, je l'ai ça. Hein. Ça va. maracas double maracas marchmar je gèle quand même je vais les garder pour plus tard vous, vous euh, ouais ah c'est pas mal quand même en fait, bon c'est pas bien avec les 0-4 mais avec d'autres euh, sorts c'est vachement cool hein. Bah, typiquement avec la, le taverne 4, le deep blue là. Il rigole pas lui. Hein. Il a triplé dans la 3 sur ça, waouh, c'est le vilain. Une der Zolt. Je t'invoque Ouch. On, a une, on a une taverne de plus. Hein. Ouais. On va tripler maintenant. Hein. Faut pas chercher à greedy. Hein. Ça marche comment C'est deux. Hein. Oh, si j'arrive à avoir le deep blue là. Ah Oh ma vie Toute ma vie Oh ma vie Oh le bonheur, là c'est le bonheur là. Là j'ai atteint le bonheur là. C'est à dire que là je peux arrêter le streaming, je peux tout arrêter. Bon après j'ai pas d'argent mais... Euh... <rire> là c'est la tristesse. Mais là là c'est le bonheur là. Comment ça marche d'ailleurs ces deux. Je crois que vous avez lancé un sort avec sorcellerie. On ajoute deux nouvelles copies. J'ai un coup de bleu. Donc c'est un. Deux nouvelles copies. Et après on fait tout là dessus. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il enfin, y a un ticket, mais bon. Waouh. Merci euh, LCD, Steph. Hello, hello. Waouh, j'ai un coup de blues, quoi. Mais. Euh, un coup de blues, ça veut dire que t'es pas bien. Bah, j'ai pas le coup de blues. C'est l'inverse du coup de blues, là. Waouh. Waouh, le scaling de Zinzin. Y'a un hic, c'est que Naga ça a pas l'air fou Ce qu'on a vu un peu hier, c'est que Naga c'est pas fou Mais franchement, euh, si tu t'enlèves cette idée de ta tête, t'es vachement bien Tu te dis, je suis trop cool hein. T'as un setup qui est trop sexy, hein, mais pas sûr que Naga soit très fort un Euh ça... On va prendre ça pour les pièces Enfin pour les pièces, pour le ticket, pour un peu de tempo Je peux même le garder en main. C'est hein. ça. Non mais on peut le garder en main. On a une 21-27. Ouais, il passe jamais le gars. 21-27 comment tu fais bah, Si en soi s'il si a plein de créatures 6, 5 et tout il passe mais... Je sais pas, est-ce qu'il faut un fumeur au prochain tour c'est quoi On va vendre euh, lui et on va up donc autant le faire maintenant. On va, on va dans tous les cas jouer en fumeur au prochain tour. Et on aura juste un plus un plus un de plus. Dans le doute, on le fait. Au prochain tour on fait vente up. Ça hein On va mettre lui à la fin pour rentrer un maximum de dégâts comme ça. Jamais on il passe pas notre muraille. Déplacer grand bleu au fond Ouais ouais c'est ça Magnifique hein ce setup je vous l'ai dit hein Si on arrive à avoir le setup C'est trop beau hein Ouais là il prend tarif Là il est pas bien Là il accuse le coup hein C'est ça qui est grave, hein. c'est quand il y a des gens heureux, il y a des gens malheureux. Hein. Lui il est malheureux là. Ça c'est pas mal, non Vers lui ou Rien là. Waouh Trop trop cool hein. Trop trop trop trop cool hein. ouais, il est mal tombé lui hein. Bon on est à 25 Et on a un ticket D'ailleurs on peut pres presque l'acheter maintenant faut vendre quoi, vendre Ça ça et ça Déconner Je trouve que le taunt il est important sur lui Pour vraiment rentrer un maximum de dégâts En vrai on peut peut-être up au prochain tour Non mais à un moment faut pas déconner quand même On est tour 7 tour... Ouais non je sais pas Franchement il y a peut-être moyen de up au prochain tour. Par contre si je up, je vends tout de suite pour faire euh, découverte de 6. Mais est-ce qu'on doit pas essayer de. Est-ce que là si on joue Naga et qu'on reste un peu à 25, on va juste ne rien faire. Après on n'est pas obligé de jouer Naga. Hein. C'est-à-dire qu'on peut juste se dire bah ça, c'est une combinaison. Et après je joue autre chose. Ça c'est rigolo quand même. Hein. Le problème c'est que les stats vont pas aller dessus. Ça va faire quoi un sur lui et après tout sur trompe Ouais mais c'est pas si fou, je sais pas Je repartis pas en cas de venin Non il n'y a pas encore du venin à ce moment là Enfin je sais pas, je pense pas, je pense que c'est pas une bonne Faut éviter de répartir en mid game Il hein. y a du venin, il y a du venin mais il faut value hein. Le problème c'est que sais pas ce qu'il a Donc en fait euh, ouais, bon là on se, fait, on se fait quand même bien percuter ah, il y a cet Octozari qui nous met dans le mal. Hein. Ouais. Ah, on va pas... Up, hein. Je crois qu'on va rester tranquillement 5. Très gros, le jeune homme. Oui oh, il a Octozari, d'ailleurs, en ta 24 C'est bon. Qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Ah, ça, c'est un ticket, mais... Je vais quand même l'acheter, juste parce que une découverte. Ah Magmaloc ou Massacreuse. Massacreuse ça peut bien marcher. Magmaloc quand même. Ouais, Magmaloc ça va bien, c'est une compo. Ça c'est bien avec Magmaloc. Oh Oh ça me plaît, on peut jouer Murloc avec... Euh... Oh Oh non, c'est lui que je veux. Bon ça ça, ça reste cool. C'est rigolo, mais je suis pas sûr que ce soit très fort. Ça et ça. L'important, hein? c'est de jouer des serviteurs. Une remontée encore possible Bon, euh, bah c'était un petit peu l'idée C'était de jouer une autre compo Enfin de jouer une compo hors Naga quoi. Là C'est pas parce qu'on a deux créas qu'on a Naga Ça c'est important d'avoir ce réflexe C'est pas parce qu'on a deux créatures d'une race que ça fait une compo Aïe Bon on peut faire égalité en vrai hein. Ça dépend où ça tape, c'est une chance sur deux quoi. Ah zut. Nous sommes à 9. C'est pas beaucoup. C'est rigolo en vrai. 13 plus 13, on en rajoute 1 Pas en vrai, hein. pas certain. Hein. Bran est pas mal, je pense, en Murloc. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Être à la place de lui, ouais, mais vu que je joue Bran, allez engagez une de ces recrues. pas le temps de faire sur lui mais ok c'est chaud hein oh Ah, on est mort Ou alors on est à 1 Ok 1 c'est bien ah, c'est pas mal De qui nous Euh C'est blue Ça commence à être gros On a Bran doré au prochain tour Ça ça sert à rien mais ça fait quand même un truc 1 ah, c'est mieux que 0 ouais, c'est clair Belle analyse que je peux le virer quand bah, qu murloc, c'est un peu chiant. Je sais ce que je veux, et il n'est pas là. pas très grave j'aurais pu peut-être garder mais ouais mais pas trop envie de grid quand même Vous avez un choix tactique intéressant. ah ça c'est un murloc qu'on va le jouer lui Ok, ça me paraît pas mal. Euh... Albran ah, doré et on va commencer à jouer. Bon, c'était un peu chaud, hein. c'était sur un fil. Bon, C'est loin d'être fini. Hein, mais... Après le combat d'avant, on est le, le, la proba. D'ailleurs, j'ai même pas regardé la proba, mais je pense qu'on était correct, non Ok. Bah lui, il faut vraiment qu'on arrive à trouver le, celui qui met de la main, quoi. Le 6-2. Pour l'intérêt de le garder en main. J'essaye, j'essaye. C'est rigolo. Magmalok, Il faudrait juste trouver un autre Magmalock, quoi. Je sais pas. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Quand même trop cool, C'est quand même trop cool ça. Franchement. Hein. C'est quand même vraiment, vraiment cool. Hein. On va juste acheter ça, je pense. Je l'ai lu. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Ne pas Ouais, je vais faire ça. J'espère que vous allez gagner. Ok. Je vais faire ce spot. Euh, C'est quand même vachement fort, hein. Le plus 22, plus 22. Donc j'ai quand même envie de garder cette ossature. C'est pour ça que je fais Uther sur le crooner. Les Nagas sont sous-cotés en vrai. Euh, je pense pas qu'elles soient sous cotées les Nagas. Je pense que c'est un peu moins fort que d'autres compos. Je pense que c'est plus lent, plus difficile à mettre en place. Enfin, là, le setup il est incroyable. Mais parce qu'on a eu ça doré très tôt. Et... Ça fait pas non plus une compo naga. Le problème des Nagas c'est qu'il faut Atissar, Gozoa. Il faut avoir le temps et... Après, je peux faire Boubou sur euh, Maracas, ouais. Je pense que c'est un truc qui peut être fait, là. Prochain combat, peut-être. Tout à fait. Je fais Boubou sur Maracas, récupère deux boubou. Et euh, ouais, on va faire un truc comme ça. Je pense que la combinaison, elle est belle. on pouvait dorer ça, ce serait cool. Donc, je, je sais pas ce que ça donne en doré. En gros, euh, celui-là va virer. Ah s'en on on moque pouvez. non J'ai l'impression qu'on s'en moque mais... mais D'accord, on va jamais les, les jouer. En fait on va jamais les jouer, c'est con. Fou, hein? Oh, c'est bien. c'est vraiment pour le ticket là. On va faire ça. Hein. C'est quand même bien équilibré. Hein. On est devant. On n'est pas. Si, on a quand même 4 chances sur 5 de gagner. Merci, Goras. Euh, merci pour le Prime. 23 mois déjà. Merci à toi. On te le dit souvent, j'imagine. Mais merci pour les contenus que tu proposes et, leur... et le travail que tu fournis. Toujours aussi un euh, grand plaisir de te suivre et passer de bons moments avec toi et la commu. Let's go. Merci à toi. Merci de ton aide et. Merci infiniment d'aider de, de, euh, que je mets en place. Oula ça va être euh... ouais, c'est égalité. Le défaite hein. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. C'est quand même dommage de pas trop avoir profité du bran, pour le moment en tout cas On est quand même bien avancé dans la game hein. Et C'est vrai que ouais ce bran là mais... Là, je vais le jouer comme ça. Hein. Magma, c'est un, un peu trop tard, hein, petit loulou. Euh, je fais quoi Je joue le crooner, non Je pense que c'est un peu les derniers combats. Il est à 13, on arrive en finale derrière. Ouais, Bran Murloc, ça marche pas trop bien. Hein. C'est surtout Bran... Euh... Ouais, Bran Uran, j'imagine. <rire> c'est à dire, mais... À moins de virer lui maintenant, mais il est quand même encore cool pour la finale. On va s'en séparer. un combat important quand même. Boubou sur lui. Il donne de boubou. Boubou sur lui. Il va pas sur lui parce qu'il va donner poison à lui. Boubou sur lui. Et la stat bah, Incroyable, mais bon. Bon, où les Uran Ils arrivent bientôt. Merci, euh, Rogulus, pour le soutien. Merci pour ton aide. Merci infiniment. Euh, merci beaucoup. Et merci, Armadov. Merci pour ton contenu et la qualité de tes streams. On apprend, on s'amuse, le top. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Infiniment. Ah ça c'est typiquement les compos qu'on aime pas C'est super homogène Il y a plein plein de bullshit entre guillemets Ça c'est trop dur hein. D'ailleurs le tracker il ose pas nous faire de la peine Mais je pense que là on est à 0% enfin, on... ouais, non En vrai peut-être pas J'exagère un peu Mais ah, c'est des compos qui sont chiantes quoi. On a beaucoup de PV quand même hein. Ça et ça c'est des... En vrai c'est 72 hein. Donc normalement on est mort hein. ouais. ouais Le problème c'est que le bran il peut avoir camouflage C'est un peu le souci. En tout cas bon là on va finir quatrième, Enfin 3ème execo je pense Et bon là c'est vraiment Ça c'est pour moi la meilleure compo à l'heure actuelle on est encore au début de la méta, mais pour le moment, j'ai l'impression que la meilleure compo c'est vraiment jouer Octozari et Bran ou pas Bran, mais vraiment Octozari et des Et après, tu peux jouer grenouille sans grenouille, mais là, c'est vraiment pas les grenouilles qui carrient, hein. c'est vraiment l'Octo. Mais euh, en tout cas, la compo est très, très... La, la, la combinaison elle est incroyablement puissante. Et vous voyez, même avec Bran doré, bon, de toute façon, Murloc maintenant c'est surtout Raldagoni. d'agonie. Hein. Euh, c'est pour ça que j'ai acheté la, la créa, je la gardais en main, parce que l'idée c'est d'avoir la 6-2, le base guild, et d'avoir cette synergie comme ça. Euh, bon, brande doré, ça reste quand même une bonne carte, mais c'est plus genre ta brande doré, t'es en mode turbo top 1. Il bon, y a quand même assez, beaucoup moins de, de, de, de crit de guerre.